Cas, vous allez bien alors aujourd'hui j'ai une carte qui vient de se retourner on va faire jacques et alors ce qui est curieux c'est que comme vous venez de le, de le voir et eh bien j'ai cette carte là qui vient juste de tourner. les bon, ça commence bien alors vous ne le voyez pas mais à côté de moi j'ai mon ordinateur sur lequel j'ai affiché les, les images de jacques de façon à bien pouvoir me concentrer sur ce personnage et de pouvoir vous en parler. Donc, euh, je vais faire comme pour les autres personnes. Hein, vous savez maintenant le principe. Je vais voir un petit peu sa personnalité, ce qu'il a dans la tête, et puis euh, ce qui pourrait arriver. C'est là que ça peut devenir intéressant. Donc, on va quand même couper. Voilà. Et puis, je vais prendre l'autre petit, euh, l'autre petit tas de cartes. Voilà. Alors, on y va. On va commencer. Donc, on va faire simple. Je vais prendre quatre cartes. Donc, Jacques. Donc, je le regarde en même temps. Voilà. Donc, on va voir ce qui sort. Alors, femme, joie, aider, s'accrocher. Alors, j'ai l'impression qu'on pourrait mettre aider une femme, par exemple. Joie et s'accrocher. On a l'impression que ça, ça sort tout de suite dans le vif du sujet, puisqu'il y a cette fameuse Audrey, comme vous le savez. Donc, c'est peut-être euh, ce, ce qui le préoccupe. Hein, plutôt en ce moment Puisque là je suis pas du tout sur sa personnalité Alors on va voir hein. Alors j'ai bien dormi Donc pareil hein, je suis pleine d'énergie Je suis en train de m'apercevoir Que je me suis mis du crayon partout euh, sur mes mains Mais pas très grave c'est pas, pas gênant pour tirer les cartes Alors aider Donc là on a un aigle qui est dans le ciel Femme Alors, Toujours les questions idéologiques ici Joie avec les moutons peut-être les moutons que nous sommes hein, et s'accrocher et là on a la personne malhonnête Bon, eh bien et eh bien c'est assez parlant je trouve hein, puisque là on a aidé une femme avec joie éventuellement enfin, à rentrer les moutons dans l'enclos et s'accrocher à des choses malhonnêtes donc voilà euh, ça sort tout de suite alors, on va essayer de voir un petit peu qui peut-être cette femme, donc ça peut être cette fameuse Audrey, hein, puisque apparemment, c'est sa pouliche, comme on dit. Il y a bien encore une fois les questions idéologiques. En plus, on a l'impression quand même qu'il y a un homme et une femme hein, sur cette image. Bien sûr, l'interprétation peut changer, mais pour l'instant, moi, je verrais bien un homme qui donne la main à une femme, donc pour l'aider effectivement, dans les questions d'idéologie, ici. Hein. Donc l'aider, elle est plus haut. Bon. C'est relativement simple à comprendre, hein. On va essayer de quand même de remettre une carte, voir justement si ce but va être atteint, puisque c'est bien possible que ça nous pendonnait, comme on dit. Je ne sais pas, vous voyez bien les cartes. Alors, attendez, on va bouger un petit peu, voilà. Ce sont des cartes qui sont grandes, donc pas très facile parfois. Voilà. Alors, merveilleux. On voilà, va dire voir, colère, A ah, et angoisse, A. Ah, ça se gâte pas là quand même, hein. Merveilleux, on n'a pas eu encore cette carte-là. Bon, donc on va remettre une carte sur les grandes cartes. Colère et angoisse. C'est comme si ça commençait bien son histoire et que ça finissait mal. Alors, merveilleux, il ah, y a un piège qui est tendu ici. Donc, merveilleux certainement pour celui qui tend le piège. Colère, il y a les personnes, les personnes âgées. Et angoisse par rapport à un nœud, ici. Alors ça peut être, pour moi ça fait toujours penser à l'épreuve de force. Euh, ce, enfin, pas toujours, mais euh, parfois ça peut être un lien. Hein. Euh, mais là, là j'ai l'impression que ça pourrait être deux personnes. Il y en a une qui tire d'un côté, l'autre qui tire de l'autre. On peut aussi penser que c'est la même personne qui fait un nœud. Euh, mais moi, ma première idée, c'était une épreuve de force. Là. Bon, il faut suivre évidemment ses intuitions. Hein. C'est ce que je fais quand je tire les cartes. Donc là, une angoisse par rapport à une épreuve de force et une colère par rapport à des gens qui peuvent être âgés. Donc, on va aller voir par là. On va essayer de remettre aussi une carte par là et par là. Puis après, on essaiera d'avoir une petite histoire et s'accrocher à des choses malhonnêtes ou des gens malhonnêtes, bien sûr. Angoisse, danger. Ouais, donc ça, c'est cohérent. Alors, aller. OK. Éliminer. On va dire devoir. Hein, et chez soi. Bien. Femme merveilleuse chez soi, ok Joie, colère, éliminée, angoisse, danger, allez. On va voir. Danger. Donc là, à mon avis, je suis plutôt sur le futur. Hein. Je n'ai pas ces personnalités. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est que, euh, que les cartes, elles décident de sortir comme ça. Et donc, on va respecter. Alors, danger enfant. On n'est pas surpris. Allez. Alors, c'est comme, il hein, y avait un restaurant ou une invitation ici. Euh, je suis encore en train de les mettre à l'envers pardon, voilà donc aller quelque part à un endroit éliminer des choses cachées et chez soi, il y a un arc-en-ciel ici donc on va essayer de voir un petit peu donc là, aider une femme avec joie faire rentrer les moutons dans l'enclos ça, on comprend hein. j'ai pas eu d'informations sur cette femme là j'essaierai d'en remettre une carte après merveilleux, il y a un piège qui est tendu donc c'est merveilleux et il y a les questions de s'accrocher à des choses malhonnêtes. Bon, après, donc on ira voir par là, après, après, il y a une, une colère et un danger. On peut éventuellement mettre un danger qui provoque une colère, alors de la part des personnes âgées, alors je ne sais pas pourquoi j'ai les personnes âgées, en tout cas un danger qui, pro qui provoque une colère, ici, danger par rapport aux enfants. Donc quelque part, il a aussi une responsabilité et qui peut susciter une angoisse et une épreuve de force, ici. Et aller éliminer. Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait faire ça comme ça. Aller éliminer. Alors, pourquoi est-ce qu'on a les questions de, de, de nourriture ici Et là, il y a chez soi. On va voir. Donc, peut-être qu'il faudrait que je pose des questions. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a de la colère et de l'angoisse, par exemple Pourquoi est-ce qu'il y a éliminer Pourquoi j'ai cette question de aller Et pourquoi j'ai la question de chez soi voilà. Alors, reculer. Donc, on pourrait dire que la colère et l'angoisse font reculer. Donc, ça veut dire que cet homme-là, il a vraiment, en fait, des plans en route. Éliminer et ennui. Donc, il y a un ennui par rapport au fait d'éliminer. Et ici, il y a un changement. Et la dernière carte, ici, il y a un ressentiment. Donc, j'ai l'impression que les choses par rapport à son plan ne vont pas se passer comme prévu. On va essayer de revoir un petit peu. Enfin, plutôt d'avoir des, des, des détails ici. Là et là. Voilà. Alors, reculer. Il va y avoir des choses qui vont être communiquées. Et ça va faire reculer son action, je pense. Ennui. Donc, il y a un ennui ici par rapport à une situation d'enfermement. Hein, les deux vont bien ensemble. Changement. Alors, ça, c'est la femme prostituée. Ici, et ressentiment avec un sacrifice. Bon. On va plutôt mettre une carte qui est assez sanglante. Hein, je suis désolée. J'espère qu'elle ne va pas trop vous choquer. Alors, moi, ce que je comprends de, de, ce, de toutes ces cartes-là, c'est qu'effectivement, il y a bien dans ces plans d'aider une femme. Hein, euh, euh, alors, de, rentrer, de faire rentrer les moutons dans l'enclos et de leur apporter de la joie, par exemple. Donc, les moutons, les répètent les Français. Mais. Mais, mais, mais, mais, que ça ne va pas se passer comme ça, puisqu'il va y avoir de l'angoisse et de la colère, on va remettre une carte sur les personnes âgées, par rapport à un danger en concernant les enfants. Donc il y a des plans ici qui vont se trouver euh, chamboulés, j'ai envie de dire, et donc ça va l'ennuyer, hein. on a une situation de repli, à mon avis, il va devoir justement se replier dans un coin, ici, de se mettre un, un peu pour moi en retrait. Et puis, il va certainement y avoir aussi des, des choses qui vont le faire reculer. Alors, les écrits euh, des gens qui vont communiquer certainement. Alors, éliminer. Donc, éliminer, ça s'est caché. Hein. C'est le, le bois qui est sombre ici. Donc, ça, ça veut dire qu'en fait, ce qu'il a en tête, c'est vraiment d'éliminer. Alors, éliminer qui On va aller voir. Il y a les questions d'aller quelque part. Donc, je pense qu'il va être invité. Hein. Ça me fait penser à un, euh, quand on est invité à une table pour parler. Donc, ça veut dire que cet homme-là, on va en entendre parler dans les prochains mois. Hein. Il ira quelque part mais euh, encore une fois ça se passera pas comme il voudra hein. et merveilleux c'est merveilleux euh, euh, pour lui là en fait c'est merveilleux c'est un monde un petit peu irréel, euh, une utopie hein, ici ça pour moi lui c'est plutôt le plongeur qui attend de voir si, euh, si le, le piège va être euh, comment dire amorcé hein, si les gens vont tomber dans le piège voilà c'est ça. Alors changement donc par rapport à une femme, donc, la prostituée, c'est une femme qu'on achète. Il hein. faut, faut, faut garder aussi euh, un petit peu les autres symboles. Donc, cette femme-là, il y a un changement par rapport à elle. Et il y a un ressentiment par rapport à un sacrifice. Donc, sacrifice de son côté. Donc, ça veut dire que pour moi, les choses ne vont pas bien se passer en ce qu'elles concerne. Donc, on va essayer de voir pourquoi j'ai les personnes âgées ici. Parce que, bon, je ne vois pas trop ce qu'elles viennent faire ici. À moins que ce soit une colère par rapport aux personnes âgées qui ont été éliminées hein, ça peut être ça aussi, il y a peut-être des choses qui vont être découvertes dans le futur euh, par rapport à son action mais je ne le vois pas réussir enfin j'espère en tout cas hein, puisque vous savez qu'il veut mettre cette fameuse Audrey en avant hein, puisque c'est lui déjà qui a vendu euh, Manu hein, euh, le Caligula comme j'aime l'appeler l'empereur fou, hein, je pense que vous connaissez l'histoire de Caligula quand même euh, l'empereur fou, l'empereur qui était jeune d'ailleurs aussi bon, donc euh, ça se passe de commentaires, et à la fin on mettra chez soi ici, alors je vais remettre aussi une carte sur le changement voilà, j'espère que je ne vais pas trop vite, alors intimider, ici attirant, et ici j'ai donné, ok donc intimider, la colère qui va intimider oui alors, je ne sais toujours pas pourquoi j'ai les personnes âgées. Je, je, mon idée, c'était éliminer les personnes âgées. Donc, qui peut provoquer la colère, par exemple. Ou les personnes peut-être fragiles. Hein, ça peut être ça aussi. Et donc, il y a la question d'intimidation ici. On va remettre des cartes dessus. Attirant. Bah, il veut rendre son projet attirant, hein, certainement. Et puis, on ira mettre une carte ensuite sur euh, données. Voilà. Alors, intimider. Donc, c'est question idéologique ici. Attirant, voilà, donc c'est une belle carte. Donc ça, c'est le projet qu'il qu va rendre attirant. Et donner, alors, donner, c'est un, un âne qui a un fardeau. Donc là, il va éventuellement donner un fardeau à quelqu'un, peut-être à cette femme-là. Mais le changement, alors le changement, euh, on va voir si ça va se faire, hein. Donc le changement par rapport à une femme prostituée. Et puis, euh, on va rendre. On va voir un petit peu ici-là et donner. Bon, pour l'instant, on a des petites idées quand même sur ce que ça veut dire tout ça, même si c'est un peu chaotique. Euh, pour moi, c'est son plan. Hein. Alors, justement, en parlant de plan, ben, ça va être auto-saboté. Hein. Rêve, voilà, ça va rester comme un rêve. Et un rêve qui est faux. Vous voyez que. Bon. Alors, à la personne qui m'a écrit que je tirais les, les cartes avant, euh, je, je redis ici que c'est faux. Hein. Donc, euh, c'est pas très joli de voir mes mains qui tirent les cartes. C'est pour ça que je l'ai fait un petit peu en retrait. Mais il n'y a pas de souci. Hein. Je l'ai fait vraiment en live. Hein. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui triche. J'essaie d'être honnête. Bon. Je fasse attention à ce que je dis. Il ne faut pas non plus que j'influence les cartes. Je me reconcentre sur Jacques. Donc, voilà. Moi, je ne triche pas. Hein. Bon. Reprenons. Euh, revenons à nos moutons. Alors, auto-saboteur. Auto-saboteur, ben, il y a des questions de timing ici qui vont ne, qui ne vont peut-être pas coller. Rêve, donc, vous voyez, c'est la personne ici qui est dans son fantasme. Hein Je vois comme ça moi. Et faux, donc ça veut dire c'est un, un, un rêve faux. On va nous vendre du du vent. On chante une belle chanson. Hein Mais à mon avis, les gens vont s'en apercevoir de ça. Hein il va pas arriver à justement à rendre son rêve attirant ici. Hein euh, et aller pêcher euh, les poissons euh, Là on avait vu que le requin À mon avis ça va se casser la figure tout ça à cause du auto-saboteur Il y une question de timing qui colle pas On va voir euh, pourquoi justement Est-ce que ça pourrait s'auto-saboter Et puis j'ai pas parlé de la carte ressentiment Mais là Alors soit c'est des, des gens Qui ont un ressentiment par rapport au sacrifice Qu'on leur demande Soit c'est lui qui a un ressentiment parce que son projet va être sacrifié. Bon, on verra à la fin le « chez soi ». j'allais la pour la fin, cette carte-là. C'est une belle carte. Donc pour moi, on, va, on regardera à la fin. Je vais essayer de voir pourquoi j'ai auto-saboteur. Pourquoi est-ce que en fait, son projet ne va pas aboutir Et pourquoi j'ai ressentiment Alors, mentir. Bon, donc Les gens vont s'apercevoir qu'il y a un mensonge ici. Et pourrir. Bon. donc Les choses vont se, se pourrir d'elles-mêmes. Je regarde de temps en temps vers son image là-bas. Donc, mentir ici. Et vous montrer d'ailleurs, si, si je peux faire... Voilà, en sorte de ne pas tout faire tomber. Voilà, vous voyez, j'ai le, les, image les images de Jacques Attel. Donc, je vais revenir ici. Voilà. Voilà, j'ai fait une petite pause parce qu'il y a mon fils entre-temps qui est venu me déranger, mais c'est pas grave. Donc, on repart. Et une carte sur pourrir, ça m'a permis aussi de euh, recentrer un petit peu mieux le, la caméra, voilà. Donc mentir, alors mentir avec l'armée, ah, donc il y a des choses ici qui sont intéressants enfin qui est intéressant pardon, donc qui sont intéressantes, je corrige, donc mentir, mentir, donc il y a l'armée ici qui intervient, je trouve que c'est vraiment une carte intéressante là, je ne l'ai pas sorti souvent celle-ci, mais euh, c'est comme si en fait les mensonges allaient être découverts, enfin ces mensonges à lui en tout cas, et qu'il y a des questions d'armée en même temps. Alors pourrir, ben, ça c'est le, le, les gens qui sont malades. Et ça, à mon avis, ça va être découvert. Hein, les fameux effets secondaires, etc., etc. Il y a ça. Et puis, ça veut dire aussi que la, la, la dictature sanitaire va pourrir quelque part. Hein. Pour moi, c'est ça. Euh, Est-ce que j'ai encore. Euh, Est-ce que je peux encore mettre une carte quelque part Donc, reprenons. Il va vraiment essayer de mettre les choses en place par rapport à cette femme, à hein, mon avis, hein, ouais, et rendre le projet attirant. Son rêve merveilleux, ben en fait, ça va ne va pas réussir, puisque d'abord, son projet va reculer, parce qu'il y a des gens qui vont communiquer, hein, qui vont échanger. Euh, une fois, on peut se faire avoir, mais pas deux. Hein, une fois, c'était Manu, euh, là, euh, bon, ça va bien maintenant. Hein, euh, les Français, ils ont compris. Hein. Euh... Donc, euh, donc il va devoir reculer. Et puis il y a une question d'auto-saboteur. Il y a peut-être les questions de timing qui ne vont pas fonctionner parce que, à mon avis, entre-temps, eh bien, il peut y avoir l'armée qui intervient ici. Hein, et qui va le faire mentir. En tout cas, il y a des mensonges qui vont être révélés. Donc son projet, là, la dictature sanitaire va pourrir. Donc, on va essayer de regarder la carte sur. De mettre une carte sur ressentiment. Et, et à la fin, on garde la, la la plus belle carte pour la fin. Qu'est-ce que je pourrais mettre encore Carte sur la femme. tiens On n'a pas beaucoup mis de, de cartes sur la femme. Voilà. Donc, habitude et la femme, elle a se conformer Donc, c'est une femme qui va faire ce qu'on lui dit, en fait. Ça veut dire ça, se conformer. Hein. Donc, ici, habitude, mentir, habitude. Donc, c'est quelqu'un qui ment d'habitude. Hein. On peut dire ça comme ça aussi. Hein. On peut aller chercher d'autres informations. Habitude, il ah, y a une lenteur ici. Et se conformer. Ouais, donc c'est ça, il y a une question de, de avec cette femme, il y a une question de, comment dire, de relation de confiance ici. Donc j'ai l'impression qu'elle va faire ce qu'il qu va lui dire parce qu'elle lui fait confiance. Donc elle va se conformer un petit peu à ce qu'il attend d'elle. Mais euh, bon, on va remettre une carte tout de suite sur cette fameuse Audrey. Je me demande que est ce qu'elle va arriver dans le jeu d'ailleurs. Ouais, Chagrin, bon ben, bof hein. Et ça va pas se faire en ce qui la concerne alors rentrer à la maison j'avais envie de dire ici clé dans la serrure rentrer à la maison donc peut-être qu'elle va re rentrer chez elle ou alors elle ne va pas réussir à trouver la solution parce que c'est la clé en tout cas je pense vraiment que cette femme là qui va donc faire ce qu'il veut hein, bah se conformer à ses attentes eh bien ça ne va pas réussir elle va peut-être être renvoyée dans ses foyers aussi, hein, c'est possible. C'est hein. euh, pour ça que y le chagrin, donc elle est obligée de rentrer chez elle. Alors là, j'ai une habitude avec la tortue. Donc, euh, je ne vois pas trop pourquoi, est ce que ça vient faire là. On va remettre une carte sur l'habitude. Habitude, mentir, habitude, oui, j'ai dit habitude de mentir. Début, il y a un début. Alors, habitude, début. Début, à ah, donc là il y a des retrouvailles Donc ça c'est plutôt en fait Alors c'est pas en liaison avec Jacques C'est plutôt le la fin j'ai l'impression C'est quand les gens vont se retrouver là hein, Il va y avoir un, un nouveau début Alors je sais pas pourquoi j'ai sorti la tortue par contre, euh, aucune idée euh, Elle est arrivée un peu comme ça, peut-être que je me suis déconcentrée en, ce temps. en, en, en, en même temps Pardon euh, je vais essayer de revoir. J'avais dit « Habitude de mentir euh, ». Ça, c'est possible. Ouais. Mais l'armée va tout chambouler. « Coupable ». Ouais. Alors, j'ai la carte du coupable. Ici. « Coupable et ligoté ». Ah Ouais. Donc, ces deux-là, elles vont bien ensemble. On est coupable et en fait, on est un petit peu euh, ligoté. Donc... Euh, ça veut dire qu'à mon avis, cet homme-là ne va pas arriver à ses fins. Hein. Ici. Il va même avoir des ennuis, puisqu'on va le trouver coupable. Bon, on va laisser la carte de la tortue de côté, je ne vois pas ce que c'est. Mis à part habitude de mentir, qui peut être en relation avec Jacques, cette fois. Hein. Peut-être aussi que c'est euh, le fait... Ah oui, je crois que je vais le comprendre. Parce que l'habitude, c'est des choses qu'on fait régulièrement dans le temps, hein. Ça, veut, ça, veut, ça peut vouloir dire aussi que ce qu'il a fait, ça a été planifié de longue date. Et c'est pour ça j'aurai la tortue. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il avait en tête depuis très longtemps, ce fameux euh, nouvel ordre mondial, hein, comme vous savez. Hein. Ouais. Donc là c'est simplement une, une, une confirmation qu'il euh, qu y a pensé depuis longtemps. Oui. Donc ok. Donc ça je comprends. Alors c'était juste une petite information. Donc c'est planifié. Mais euh, ça ne marchera pas parce que, de toute façon, euh, quelque part, les gens vont percer ses intentions. Hein, donc, il va être trouvé coupable, quelque part. Hein. Alors, peut-être qu'il a fait aussi des choses qui ne sont pas nettes. Hein, ça, c'est possible. Bon, on va remettre une carte sur euh, celle-ci qui, qui me semble bien, qui me semble belle. Hein. Épreuve traversée chez soi. Donc, on va voir ce que ça peut être. Alors, attitude. Attitude. Attitude, « Attitude et foyer ». Alors, ça va un petit peu avec cette carte-là. « Attitude, foyer, euh, chez soi. » Alors, est-ce que c'est la fin de l'épreuve Quand on rentre chez soi et que tout est fini hein ?« Attendre. » Ah non, c'est plutôt actuellement. Il attend pour l'instant. Il est chez lui, il attend. Ouais, il attend la fin de la tempête. Donc, il attend euh, la fin de la tempête en ce moment, c'est les manifestations. C'est ça qu'il fait. Donc, là, je suis repartie un petit peu sur ce qu'il a en tête. Vous voyez, le jeu, il, a, il est parti tout de suite vers le futur. Et là, actuellement, bon, il a dit tout ce qu'il avait à dire, hein, que son plan ne, ne, se, ne fonctionnerait pas. Il y aurait l'intervention de l'armée. Et puis, bon, la femme, elle va, elle va devoir re-rentrer chez elle, certainement, avec chagrin. Donc, elle va échouer. Hein, parce que les gens, ils vont, ils, ils vont être en colère. Et puis, ils vont le trouver coupable. Donc, il va y avoir des, des, des, des, des révélations, certainement, par rapport à, à Jacques. Et euh, là... Il n'y a plus de batterie, du coup. Bon, ce n'est pas grave. Euh, ben là, je pense qu'actuellement... Il est chez lui, hein, ça j'ai la carte du foyer, il attend la fin de, de la tempête, donc il attend que les manifestations se calment, pour à mon avis intervenir et vendre son projet. C'est là ce qui, en ce moment ce qu'il a, ce qu'il a en tête. Voilà, on va remettre une carte ici. Alors, humilier, ouais, alors je ne sais pas si c'est lui qui humilie ou s'il va être humilié. Humilier, ça peut être les bureaucrates. Humilier les bureaucrates, oui, alors ça, ça, ça peut être ce qu'il a en tête, hein pour essayer justement de vendre cette femme-là, seule, donc, le euh, seul, seul, seul, le seul à, le seul à pouvoir peut-être, euh, euh, comment dirais-je, euh, ré résoudre la situation avec les avec les fourmis qui sont comme des parasites ici, hein, donc, euh, c'est un peu une situation désagréable ici pour moi. Hein. Oui, alors je pense que ça, c'est ce qu'il a en tête, hein. Il va essayer de, de se mettre en valeur et d'humilier les bureaucrates qui, qui peut-être qui sont partis d'ailleurs, hein. il y a des bureaux qui sont vides ici, parce que vous savez que, euh, je crois qu'il y a quand même des gens qui sont un petit peu d'accord avec ce que j'ai dit depuis très très longtemps, à savoir qu'on a un gouvernement qui pourrait partir d'une façon ou d'une autre, ça expliquerait les bureaux vides, et à ce moment-là, lui, il viendrait justement en les humiliant, donc en les descendant par rapport au fait qu'ils n'ont pas justement... Euh, euh, comment dire, ils n'ont pas rempli leur fonction, voilà, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire, et qui serait le seul à pouvoir, ou la seule avec cette femme-là, à pouvoir justement résoudre une situation désagréable. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'il voudrait faire. Et donc là, pour l'instant, il, il attend pardon, la fin de la, la tempête, hein, et éventuellement qu'il y ait une catastrophe qui arrive hein, au niveau de la, du gouvernement. Ouais, alors, dépendre de... Ici, donc il dépend de quoi Oui, les gens, les gens doivent dépendre de lui, quoi, en fait, c'est ça, en fait. Hein. Alors, toujours cette salle de bain. <rire> je vais remettre une autre carte, parce que moi, la salle de bain, franchement, je ne sais pas. Hein. Bon, euh, l'arrivée un petit peu comme ça. On va remettre une autre carte. Dépendre de, oui, celle-là, je la comprends plus. Donc, dépendre de, de supporter. Si quelqu'un a une idée par rapport à l'eau, moi, je veux bien. Là, je ne vois pas même en, en faisant appel à mon intuition, je ne vois pas pourquoi j'ai dépendre de l'eau, dépendre de l'image, Alors parce que dans la salle devant, on se regarde. Je ne sais pas. Bon, par contre, celle-là, elle me parle un peu plus. Dépendre du soutien ou dépendre de, de l'enthousiasme. Ça peut être aussi éventuellement les gens qui vont manifester. Donc là... Et j'ai l'impression qu'en fait, il va vraiment faire jouer la carte de... Euh, de je suis le seul à pouvoir euh, ou plutôt Audrey est la seule à pouvoir euh, euh, sauver la situation et quelque chose comme ça. On va essayer de remettre encore une carte dessus. Affection. Oui. Voilà. Il va essayer de la vendre euh, euh, par le biais vraiment de, du côté émotionnel. Hein. Voilà. Donc les gens qui éventuellement qui parlent, bon qui se retrouvent, qui discutent. Ça veut dire qu'en fait, il va parler d'elle, là, hein, avec affection. Donc, il va la vendre. Et ça pourrait expliquer pourquoi je ce dépendre de, de l'enthousiasme. Dépendre de... Oui, alors, rigide. Ouais, il ne va pas y avoir de... Hum, comment dire ouais. il va, C'est comme s'il allait s'obstiner dans cette action-là rigide, hein, c'est quand on ne fait pas preuve de souplesse c'est à dire qu'il va vouloir la faire passer en force hein, de façon à faire une coupure avec avant, après, avant Audrey après Audrey, bon on verra si l'avenir me donne raison mais oui je pense qu'on va vraiment entendre parler de, de ce Jacques euh, par rapport à la pouliche, la, sa prochaine candidate hein, qui va vouloir un petit peu mettre en avant et euh, rendre attirant rendre attirant son projet rend, rendre attirante cette femme qui va vendre du rêve, un rêve qui est faux comme on a vu hein, j'ai sorti beaucoup de cartes mais pour moi, alors on va poser la dernière question. Est-ce que son projet va arriver, euh, pardon, va aboutir Bien qu'on ait vu l'autosaboteur. Hein. Alors, on a résisté. Donc, il y a bien des gens qui vont résister par rapport à ça. Donc, résister. Oui, alors là, j'ai résisté. Y a, ça peut être encore le côté sanitaire, à mon avis. Donc, c'est des gens qui vont résister par rapport à ça. Et on va remettre encore une carte. Se vanter. Ouais, il va en faire de trop, à mon avis, hein. Il va en faire de trop et ça va paraître louche. Donc là, j'ai l'eau, se ce vanter. C'est comme un, un lieu de vacances. On va remettre encore une carte. Se vanter. Euh, se vanter, pardon. Ouais, ouais c'est ça, en fait. Il va vouloir vraiment... Euh, comment dire oui, c'est ça. Il va vouloir, en fait, réconcilier un peu les gens. Donc, les faire... Euh, parce que là, on voit bien qu'il y a une coupure entre deux catégories de population, par exemple. Hein. Ou alors, entre les gens et puis les politiciens. En tout cas, il y a bien une coupure ici. Et là, il va essayer de faire en sorte de, de, euh, de réconcilier les gens, de, de, de, oui, de, de, de faire un peu amende honorable, enfin, ce genre de choses, mais par rapport aux politiques. Hein. J'ai l'impression que c'est ça. Mais il va y avoir de la résistance se vanter, se vanter ici alors il y a de l'eau alors l'eau ça peut être le fait que euh, c'est nébuleux vous savez c'est à dire c dans, dans l'oracle français j'ai aussi une carte avec de l'eau la mer, je ne sais pas si vous vous souvenez et c'est l'incertitude c'est mouvant donc pour moi, à mon avis, le fait qu'on ait la mer ici, qui, qui est toujours en mouvement, ça va être un petit peu vague, enfin, Voilà, se vanter avec les vagues. Donc ça va être trop vague. Donc les gens ne vont pas, vont pas accrocher à son discours. Même s'il va essayer vraiment de, de, de, de, de concilier les personnes, de les rapprocher, il va y avoir une résistance ici. Alors, c'est vrai que j'ai parlé de la politique sanitaire. D'un autre côté, et là on voit quelqu'un qui... Euh, qui examine avec, atten atten pardon, avec attention. Ici, on a le médecin qui, en fait, euh, qui fait un diagnostic. Donc, je me demande aussi si ça ne va pas être le fait que les gens vont regarder avec vraiment euh, beaucoup d'exactitude. Ils vont pas prendre... La, ils vont résister, les gens. Ils ne vont pas prendre une décision à la légère comme ça. Ils vont aller examiner les choses. voilà Les gens vont aller examiner et du coup, ils vont résister. moi Pour moi, Jacques, euh, ce n'est pas gagné. Hein. Les gens, ils ne vont, vont pas gober... Euh, euh, ils vont pas gober ce que tu vas essayer de leur vendre. Voilà, je vous parle un petit peu <rire> de façon euh, directe. Hein. Mais... Alors, il y a un chef après. Chef qui va être arrêté ici. Ouais. Alors, résister, chef. Pourtant, je suis par rapport à Jacques ici. On va essayer de voir ce que c'est. Ce chef qui va être arrêté ici. C'est parti sur un peu sur autre chose et partager. Bon, bon après, je vais arrêter parce que j'ai sorti beaucoup de cartes. Hein partager dans un bar partager euh, l'alcool partager une mauvaise boisson ici euh, donc ça c'est pas positif du tout oui alors pour moi se ce partager c'est quand on essaie de donner de l'alcool euh, à des personnes ici donc euh, vous voyez que la personne elle est affalée sur le bar elle est déjà euh, elle est déjà saoule comme on dit hein, et donc elle a trop bu donc pour moi, il va y avoir une espèce d'intoxication de la part des médias hein, qui vont nous bassiner certainement euh, afin de, euh, de remplir le verre et encore et encore et encore de nous saouler. C'est vraiment ça, de nous saouler par la propagande. C'est pour ça que j'ai partagé, partagé par les médias. Hein. Je, je vois ça comme ça, une information qui va saouler tout le monde. Mais à mon avis, euh, euh, s'il si, sort en, en tant que chef, euh, Jacques, là, ça va être arrêté. Hein, son action va être arrêtée. On va mettre une dernière carte par rapport à sa personnalité. Si on peut avoir une carte qui me parle de, de lui. Je vais bien, bien me concentrer. Voilà. Donc prendre. Donc c'est quelqu'un qui veut prendre. Alors, on va voir quoi. Prendre. Ah bah oui, le, le pouvoir. Vous avez ici l'escalier qui mène tout en haut. Ici vers une porte et de la lumière. Donc pour moi, c'est prendre la tête. Hein, prendre, encore une fois, on gravit les escaliers pour aller en haut. Donc prendre euh, une position haute ici. Hein. Donc c'est quelqu'un d'ambitieux. Vous voulez qu'on remette encore une carte Je vous parle, hein, comme si vous pouviez me, me répondre. Mais est-ce que... On va dire oui. Allez, si vous, on va prendre une dernière carte ici. savoir prendre, prendre le pouvoir, prendre une position haute. Allez, pour finir, espoir. Ouais, donc il est vraiment... Euh, il y croit, quoi. Espoir. Et espoir euh, espoir d'arriver à ses fins. Hein. Donc pour lui, c'est ça, en fait. Hein. Il veut vraiment... Il, il espère prendre le pouvoir, pour moi. C'est ça, hein. Vous voyez, vraiment, l'escalier, pour moi, c'est vraiment le synonyme de l'ascension euh, vers le pouvoir. Donc, il espère. Eh bien, écoute, Jacques, tu espéreras, mais euh, tu n'auras pas gain de cause, à mon avis. Parce qu'on a vu avec les cartes que, de toute façon, là, on va aller mettre une dernière carte ici sur le ressentiment. Ça ne marchera pas, ton projet idyllique. Enfin, idyllique pour toi, hein. On va remettre encore une carte sur ressentiment ferme, ici. Donc, ferme ou fermée. Oui, donc ça, c'est la, la, les gens qui vont se battre avec fermeté. Donc, il va bien, bien y avoir une résistance hein, par rapport à son projet. Donc, je vous rassure quand même, le projet de Jacques ne passera pas. Moi, je ne le vois pas passer. Cette Audrey, elle va devoir retourner chez elle avec chagrin. Ça ne marchera pas. Et ce sera non seulement en relation avec le fait que les il va y avoir des gens qui vont communiquer, qui vont examiner la situation on va lui trouver plein de choses à lui reprocher, c'est pour ça qu'il est coupable. Mais aussi, il y aura les questions d'armée ici, de militaires. Et donc ça, ça fera que ça ne, ça ne passera pas. Et puis à la fin, et eh bien de toute façon, les gens vont se retrouver se retrouveront pour un nouveau début. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Euh, en ce qui concerne les autres tirages. Ma foi, j'ai déjà dit tout ce que je pouvais mais je vais quand même faire un petit tirage annexe que vous pouvez regarder si vous avez envie pour voir un petit peu ce qui peut nous attendre comme événement prochain hein donc ce sera un tirage normal en tout cas merci d'avoir regardé ce tirage open mind la prochaine fois on fera peut-être le général Burke, hein le chef des armées pour voir un peu justement quand est-ce qu'il pourrait euh, réagir ou agir et débloquer la situation. Merci encore de votre fidélité et de votre gentillesse. A bientôt, au revoir.